Cadeau, quoi donner? Ah, ouais, hé! Hey, hé, hey, elle a craqué la mise en pli ou quoi là? Qu'est-ce que ça, toi? T'as un problème? C'est parce que t'as une tête de glande t'as envie de te prendre une branlée? Quoi? Non, mais arrête de ça pour si moi! Si je t'attrape, je te es défends, espèce de petit fils de pute! Ouvre! Mais les Fais la guitare! Faut vous calmer, hein, les consanguins là! Attends ton tour, toi, j'arrive! Mais descends, connard, soir, je vais te repeindre, moi! <rires> Quoi attends attends je vais quoi, -ce mais un peu j'ai gauche tout. chez toi Allez, allez, allez, mais allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, te allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Ils vont te tuer. Bah tu vois, connard T'as failli me tuer Hein T'as failli me tuer Mais j'ai pas fait exposition. Mais il, a fait exprès. Ah, no il appelle Ah bah très bien, on va répondre Non, non, non, non, non, je... Hello, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, couper les couilles